Regardez voilà ce champ, ce champ magnifique. Pas l'homme qui l a créé. Hein? Ce B là c'est le Créateur, Jésus-Christ de Nazareth qui a créé tout ça. Là, voilà, l'origine, voilà. c'est le Seigneur. Regardez ce, étendue. étendu. Vous voyez, frères et sœurs, imaginez-vous au paradis là. Que tout ça c'est pour toi c'est ton champ et ton palais au milieu de ce champ là waouh c'est magnifique et moi c'était tendu de blé on va rentrer là qu'est ce qui se passe la boule n'est pas de blé et de l'ivret livrer. on voit que le blé c'est ce qui est là là et livrer ce qui est tordu ici donc en fait en fait, on voit que les deux se ressemblent et pour discerner vraiment qui est le blé qui est le livret ben, seul le seigneur connaît et les œuvres aussi de chacun nous montrent aussi hein, le seigneur connaît un livret le blé hein, c'est le seigneur qui connaît hein, en vérité les faux les vrais chrétiens qui aiment la vérité qui aiment l'humilité la sainteté, Et on se rend compte aujourd'hui que nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de, de faux chrétiens, vrai Seul le Seigneur connaît, car sa parole dit qu'il va amasser dans, son, amasser dans son grenier, voilà son blé, jeter au feu, ben il est vrai, l'enfer, la géenne. Voilà pourquoi nous devons crier au Seigneur pour qu'il sauve nos âmes. Et la, la parole nous dit aussi que la moisson est grande. Regardez comme elle est grande la moisson. Regardez la moisson. Frères et sœurs, la moisson. Elle est super grande la moisson. Elle est super, super, super grande. La Bible nous dit qu'il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Et de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Aujourd'hui, ben, dans ce champ qui est la moisson du Seigneur, le monde... Il y a très peu de véritables chrétiens qui annoncent la vérité. Très peu qui annoncent le message de la croix. Qui annoncent la vérité. Qui annoncent Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui. Ce qu'on annonce aux gens, c'est l'argent. Voilà les danses dans l'église. Voilà les chrétiens aujourd'hui sont... Beaucoup sont assis. Assis au lieu d'être debout dans cette moisson qui est ce monde d'être debout dans cette moisson pour annoncer voilà, beaucoup de chrétiens sont assis au lieu d'être debout dans cette moisson et annoncer cette lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth frères et Sœurs cette lumière qui brille et qui brille sur nous, qui brille en nous et nous devons briller dans ce monde frères et sœurs dans la vérité, la sainteté loin du mensonge beaucoup de chrétiens sont dans le mensonge la calomnie, l'adultère l'hypocrisie le racisme la pudicité. alors que le Seigneur est mort sur la croix pour nous pour nous donner la force de marcher dans cette moisson de dominer sur le monde de dominer sur le péché de dominer Voyez frères et sœurs, regardez ce chant-là. Imaginez-vous dans ce chant, deux chrétiens, trois chrétiens, cinq chrétiens qui annoncent l'évangile pour le salut des âmes. Le Seigneur fera son travail, mais imaginez-vous le travail l'ampleur qu'il y a. Voilà pourquoi chaque chrétien doit se lever dans son pays, chaque chrétien doit se lever dans sa ville, chaque chrétien doit prendre conscience que le champ est grand, mes amis. Regardez cette moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, peu d'ouvriers dans cette moisson, mes amis. Chrétien, lève-toi, chrétien, lève-toi pour le Seigneur, pour le roi. Sors de ta cachette et lève-toi dans cette moisson, chrétien, pour annoncer la croix, pour annoncer le royaume des cieux, mes amis. L'enlèvement arrive. Le Seigneur a besoin de toi, il compte sur toi pour annoncer dans cette moisson, sa parole, car cette moisson a besoin d'entendre la parole de vie Que Jésus revient Que Jésus est la vie Que Jésus est la vie éternelle Que Jésus est la résurrection Que Jésus est la rédemption Mes amis Wow Regardez cette moisson Regardez cette moisson Elle est grande Mais il y a peu d'ouvriers Peu d'ouvriers nous dit la parole Regardez ça Comment se fait-il que deux, trois chrétiens, dix chrétiens, quinze chrétiens peuvent-ils travailler dans ce champ qui est immense C'est un travail du corps du Machia, mes amis Voilà pourquoi, nous ne voulons pas aller partout, mais on se concentre là où le Seigneur nous demande d'aller, pour sauver ses vies, sauver ses âmes. Mais toi qui es là-bas, lève-toi là-bas Toi qui es là-bas, lève-toi là-bas Toi qui es là-bas, lève-toi là-bas Toi qui es là ! Lève-toi ici, tu comprends Lève-toi d'abord là avant d'aller là-bas Parce que là-bas, là-bas est loin On commence d'abord dans la Judée, la Samarie Et ensuite jusqu'aux extrémités de la terre Donc là où tu es aux extrémités, là-bas, tu dois te lever là-bas Tu dois te lever ici, te lever là Parce que des gens meurent ici chaque jour Regardez ça. Des nations meurent tous les jours. Des peuples meurent ici. Chrétiens, où chrétien, où es-tu, chrétien? Où es-tu, chrétien? Où es-tu, chrétien? Alléluia. Que le Seigneur nous sauve, nous réveille. Pour annoncer la croix, annoncer que Jésus-Christ revient. N'aie pas peur d'annoncer Jésus revient à cette moisson. N'aie pas peur. Car dans cette moisson, des prophètes en sortiront. Des apôtres en sortiront, des évangélistes en sortiront, des pasteurs en sortiront, des hommes et des femmes de réveil en sortiront, mes amis. Alléluia. Waouh, cette moisson est immense. Où sont les chrétiens Où sommes-nous Revenons à notre poste, parce que le Machia nous attend. Jette ton filet, jette le filet. Ne fais pas comme Pierre. Le Seigneur, le Seigneur a dit à Pierre, viens. Bien sûr, l'eau. Pierre a commencé à couler. Il a commencé à perdre la foi. En fait, la foi. Ce pas une foi active, comme nous dit. Oui, que ta foi s'active. Active ta foi. Ce n'est pas cette foi-là. C'est la foi dans la volonté du Seigneur, mes amis. Ça, c'est une foi diabolique, ça qu'on vous prêche là. Active ta foi. Active ta foi. Quelle foi activer, mes amis On a la foi dans la, selon la parole du Seigneur et dans la volonté du Seigneur. Le Seigneur fera les choses. Tu vois Alléluia. Waouh. Pierre commençait à couler parce qu'il commençait à douter. Si tu doutes dans le Seigneur, tu vas couler. Tu vas couler. Si tu as la foi en lui, il va t'élever dans sa gloire. Alléluia. Et le Seigneur veut dire homme de peu de homme de peu de foi. Ayons la foi, on sait au oh Seigneur. Ne conformons pas sa parole au siècle présent. Car le monde entier, dans la chrétienté actuelle, la parole a été conformisée au siècle présent. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira.